Bonjour, euh, voilà, moi je suis Julien Regnard, le réalisateur du court métrage Ronde de Nuit. Alors, euh, donc, ce film raconte l'histoire d'un couple qui, après une dispute, euh, quitte une soirée euh, en voiture et sur le chemin du retour, ils vont avoir un accident. Et euh, quand le, le type se réveille, euh, sa femme a disparu. Donc, euh, il retourne à la fête pour chercher de l'aide. Et là, on va se rendre compte que la fête a complètement dégénéré, que c'est... En fait, il est en enfer, on ne sait pas trop s'il si est mort dans l'accident ou pas. Donc, il euh, s'agit d'un film d'animation en noir et blanc qui a été réalisé entre la, la France et la Belgique. Donc, c'est une coproduction. Euh, le studio en Belgique, c'était Squarefish. Euh, et à Paris, c'était autour de minuit. Donc, j'étais vraiment content de, de travailler avec eux. Et euh, voilà, ça s'est bien passé. Donc, c'est un peu un film d'horreur avec du fantastique dedans, mais c'est aussi une histoire d'amour, puis il y a aussi beaucoup d'action, donc euh, il y a pas mal de choses dans le film. Au niveau de l'inspiration, il, il y a beaucoup de films qui m'ont inspiré, donc il y avait l'année dernière *À Bad* de Alain Rennais, La cité des femmes de Fellini, il y avait euh, The Shining de Kubrick aussi pour, euh, pour la scène du bar, pour, euh, pour le personnage principal aussi. Euh, il y avait aussi La nuit de Antonioni, pour euh, le personnage de Monica Vitti. Moi, je me suis pas mal inspiré. Puis le cinéma de David Lynch en général pour euh, l'ambiance, le côté cauchemardesque. Euh, le mythe d'Orphée aussi, même si à la base c'était pas inspiré de ça, mais l'histoire est assez proche en fait, euh, avec le gars qui retourne en enfer pour euh, chercher sa femme. Donc voilà, moi avec cette histoire, je voulais parler de, des problèmes de confiance dans le couple. Donc la jalousie, la trahison, la paranoïa, euh, tout ce que ça peut générer comme, euh, comme conflit, comme tension dans une histoire. Donc c'était pas un sujet simple à traiter. Euh, il m'a fallu pas mal de temps pour euh, vraiment réussir à raconter l'histoire que je voulais raconter. Euh, c'était lié à beaucoup de choses aussi euh, plus personnelles. Donc c'est un film qui parle aussi de rédemption, du péché, de l'enfer. Donc il y a pas mal de thèmes assez religieux. Euh... C'est un film assez sombre visuellement et dans son contenu aussi, mais il y a quand même de l'espoir et un peu de lumière, donc j'essaie de garder une fin ouverte. Et pas que ça soit trop... Euh... Ouais, trop, trop dur quoi. Pour les projets à venir, bah, euh... donc actuellement je travaille sur un long métrage avec une amie. C'est un projet vraiment super. On adapte en fait une, une comédie musicale qui a été écrite par une, une chanteuse américaine. Euh, donc C'est du jazz, mais avec euh, du chant, et puis euh, l'histoire est super originale, la musique est vraiment magnifique. Et donc je pense que ça va être un super chouette projet, et puis euh, sinon je suis en train d'écrire un nouveau film. Euh, c'est un peu tôt pour en parler, mais ça va parler de... Ouais non, c'est un peu tôt pour en parler. <rire> voilà, merci beaucoup